Bonjour à toi, chers spectateurs. Un monde de Laura Vandel, c'est un film qui semblait assez intéressant et assez fascinant par de nombreux aspects, dans le sens où le sujet qui est évoqué au sein du film est un sujet qu'on a un peu l'habitude de voir, mais pas à un âge aussi bas. D'ordinaire, lorsqu'on choisit de traiter la violence au sein du milieu scolaire, on choisit plutôt de s'attarder sur le collège, sur le lycée, ou même sur les universités supérieures, là c'est assez surprenant. Et au-delà de ça, ce choix de vraiment se mettre à la hauteur d'un enfant, pour dresser le portrait justement de cette violence. C'est un choix très culotté, et je dois avouer que c'est ça qui me donnait très envie de voir le film. Le résumé, pour faire simple, Nora est une petite fille qui rentre tout juste en primaire, et qui appréhende son retour en classe. Là-bas, alors que sa rentrée se passe bien, elle se rend compte que son frère, dans la même école, a un étrange comportement. Je vous conseille de vous accrocher, si vous allez voir le film, euh, parce que c'est assez impressionnant. C'est impressionnant parce qu'on est face à une cinéaste qui a réellement envie de nous impacter avec un récit qui pourrait sembler simple mais qui sous ses affres de récits assez classiques et assez galvaudés dans le genre crée une immersion extrêmement radicale qui arrive de bout en bout à nous embarquer dans une aventure cinématographique que je trouve assez saisissante de maîtrise et assez fascinante par la manière avec laquelle Laura Vandel a choisi de la mettre en forme. C'est un film qui arrive à être juste tout en étant radical dans sa démarche scénaristique. C'est un film qui arrive à être impactant tout en étant finalement cohérent avec sa démarche de réalisation. C'est un film qui arrive à être hyper immersif tout en ne mettant jamais de côté l'idée de raconter une petite histoire avec ces deux personnages. Et c'est par le biais de ces petits détails, c'est par le biais de l'histoire de Maya, c'est par le biais de cet œil finalement extrêmement véridique mais, mais aussi extrêmement cinématographique que Laura Vandel a réussi à totalement me fasciner devant ce long métrage. On pourra toujours avoir l'impression qu'elle opte pour un pathos très forcé et que peut-être ça va déstabiliser quelques spectateurs qui s'attendront à quelque chose qui prend un petit peu plus de recul et qui peut-être choisit de poser le pour et contre. Moi, j'aime bien cette radicalité parce que je trouve qu'elle sert le propos, elle sert la forme, elle sert le contexte et ça emporte le long métrage dans un élan cinématographique qui est assez fascinant à regarder parce que, comme je disais, on a vraiment le souffle couplé jusqu'à quasiment les dernières secondes du long métrage, tellement on sent qu'il y a une démarche forte, une démarche juste, et une démarche cohérente avec ce que la cinéaste souhaite raconter. Parler de sujets de société demande souvent un tact et un recul que ne veulent pas toujours développer les auteurs ou les créateurs de cinéma, peur de ne pas parvenir à justement doser le rapport, justement, entre une structure réaliste et crédible et une forme de fiction plus accrochée à une approche cinématographique. Laura Vandel nous offre un film qui ne laisse pas indemne dans sa démarche, tant la jeune cinéaste belge a souhaité, avec le plus de crédibilité et d'intensité possible, mettre en forme une œuvre de cinéma radicale dans son fond et sa forme pour un portrait de l'enfance dur et complexe, mais d'une telle intensité que l'on ne peut rester indifférent devant un tel parti pris. En termes d'écriture, euh, Laura Vandel est créditée seule, mais visiblement elle a, quand même aidé, et, elle a quand même été pas mal aidée par pas mal de pédopsychiatres et d'enseignants justement pour faire en sorte que sa démarche soit cohérente avec le propos qu'elle a envie de traiter. Euh, je trouve que ça se ressent parce que si bien sûr on pourra toujours avoir la sensation, et ça a été pas mal reproché au film, que les adultes sont vraiment en retrait et sont limite, euh, je dirais pas infantilisés, mais euh, sont... Très en recul, trop en recul peut-être. J'aime beaucoup que derrière, on ait cette sensation que justement, si on a un petit peu connu ça, de près comme de loin, si on a été un petit peu impacté par ce genre de violence qui parfois dépasse un petit peu les adultes, tant elle semble un peu surréaliste par rapport aux personnes qu'on a devant soi, parce que mine de rien, c'est bon de rappeler que lorsqu'on a un adulte de 30, 40, 50 ans et qu'en face de nous, on a des petits bouts qui ont entre 6 et 12 ans, on peut être perplexe face à tant de violences. Et je trouve que Laura Vandel traite très bien ça ici, parce que au travers de cette violence, elle parle de la société. Ça, elle le dit très bien dans son interview, elle a choisi vraiment de parler de ça comme d'un phénomène de société, et surtout d'un engouement qui consiste à créer une hiérarchie à laquelle on ne s'attendrait pas forcément, mais une, une hiérarchie tellement radicalisée dans ce qu'elle est, que du coup certains gestes nous dépassent. Et dans l'écriture, je trouve qu'on ressent ça. On ressent cette spontanéité de la violence, on ressent cette, cette dureté de s'acclimater finalement à un contexte dans lequel on n'arrive pas vraiment à savoir vers où aller. Est-ce qu'il faut s'isoler et potentiellement éviter toute forme de confrontation, comme le fait Maya par exemple à certains moments Est-ce qu'au contraire, il faut se lier d'amitié, qui t'a peut-être en souffrir plus tard parce que on aura perdu une forme d'aura auprès de ses amis. Enfin, C'est assez fascinant parce qu'elle arrive à capter toute l'essence finalement de ce monde d'enfants tout en y mettant des paraboles par rapport au monde adulte. Et par cette écriture, je trouve qu'elle touche à l'universel. On pourrait s'attendre à ce qu'elle soit vraiment limitée à ce regard d'enfant, mais finalement, par les émotions qu'elle choisit de développer, par la forme qu'elle choisit de donner au personnage de Maya, elle touche l'universel et elle fait en sorte de nous embarquer dans le même voyage. Vandel développe et tente avant tout de correctement développer et mettre en forme le rapport que se doit d'entretenir le spectateur avec Nora, ne cherchant pas forcément à en faire une héroïne de cinéma classique, mais plus une jeune fille au cœur de ce monde, cherchant simplement à évoluer et se construire. Cette forme, aussi simple que finalement très évocatrice dans sa démarche, donne lieu à un scénario qui ne se contente pas uniquement d'être une vision que l'on aurait pu classifier assez facilement, de classique, sommaire ou convenu, mais parvient entre les mains de la scénariste à construire une immersion subtile et fine qui ressort comme d'une grande efficacité au bout du compte. En termes de mise en scène, Laura Vandel, ça se sent que dès les premières minutes de son film, elle veut placer une démarche cinématographique très radicale. Son objectif, c'est de nous immerger au sein de son récit en étant vraiment enfermé avec le personnage de Maya. Donc du coup, on a ce cadre assez surprenant où on va quasiment tout le temps la suivre de dos et avoir un environnement autour d'elle qui est presque constamment flou. C'est une démarche qui, je trouve, est à double tranchant parce que certains spectateurs vont trouver le truc hyper immersif et vont se sentir vraiment impactés par tout ce qui se passe à l'écran. Et d'autres vont peut-être avoir l'impression que le film est du coup trop fermé et que le cadre n'exprime pas complètement le potentiel que pourra avoir le long métrage. Moi, je suis plutôt de, dans la catégorie des premiers. Je trouve que visuellement, le film est hyper intelligent, arrive vraiment à nous emporter à fond dans sa narration, arrive vraiment à faire en sorte qu'on soit impacté par chaque scène et qu'on ait envie de voir jusqu'où Maya va se retrouver à aller. Et puis c'est bon de rappeler derrière que le film ne fait que 1h15 avec le générique. C'est très court, donc dans une telle courtesse finalement d'exposition de personnages, il faut avoir une radicalité de propos. Et j'aime beaucoup cette radicalité-là, parce que du coup, elle rend beaucoup de scènes très impactantes, et ça rend le film, je pense, un peu nécessaire pour pas mal de jeunes qui ont parfois tendance à se laisser emporter avec cette espèce de jeu de la violence qui consiste uniquement à maltraiter pour éviter d'être maltraité. Et c'est très intelligent de mettre en scène ça ici parce que, en tant que spectateur, on va se sentir fortement impacté par tout ce qui arrive à l'écran parce que on va épouser le point de vue de Maya et Maya est un personnage qui représente parfaitement ça qui représente parfaitement un moyen d'essayer de s'échapper finalement d'un enfermement dans lequel on pourrait bloquer le personnage, mais où elle veut se libérer de ça, quitte à peut-être risquer de faire du mal aux autres. Et ce questionnement profondément universel, encore une fois, permet à la mise en scène d'avoir un réel impact sur nous et de nous embarquer à fond dans le récit. Et je trouve que Là, ça fonctionne du feu de Dieu. L'immersion par l'action. C'est comme cela que l'on pourrait définir le travail du cadre de Laura Vandel, ici comme une envie profonde de vouloir nous immerger dans un récit où l'on n'est pas uniquement en train de regarder, mais également de comprendre et de chercher une solution à ce que traverse Nora. Dans cette optique, le travail du cadre qui en découle n'est pas uniquement imposant par de nombreux détails ou aspects de construction. Plutôt simple, mais permet surtout de créer et de développer une émotion à fleur de peau qui ressort comme l'atout majeur et central d'un moment de cinéma où l'on a presque du mal à respirer tant la mise en scène est justement et parfaitement dosée. En termes de casting, celui-ci est vraiment excellent. Déjà, il faut citer la performance de Gunther Duré, qui est magnifique dans le rôle du frère de Maya, je le trouve assez extraordinaire. Pour les autres enfants, on peut citer aussi Elsa Laforge, euh, Lena Gerarvos, Simon Godry, Ta Tao Martin, euh, James Segui, euh, Naël Amama, euh, Emily euh, Salam Salamon. Tous ces acteurs sont vraiment excellents. Après, dans les rôles un peu plus conséquents, il y a Karim Leklouk, qui, je trouve, est un immense acteur et qui, ici, encore une fois, le démontre très bien. On peut citer aussi Laura Verlinden, qui joue Madame Agnès, l'enseignante de Maya. Je la trouve vraiment excellente et elle a beaucoup de scènes qui sont très intenses émotionnellement avec la petite. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, c'est la petite, en fait, qui l'emporte. Parce que cette petite, elle a beau avoir 9 ans au moment du tournage, elle est bourrée de talent, elle est assez saisissante. Et du début à la fin, c'est elle qui cristallise toute la puissance émotionnelle de l'œuvre de Laura vandel Du haut de ses 9 ans, au moment du tournage, la jeune Maya Van Der Beek est une pure merveille. La jeune actrice emportant tout sur son passage, arrivant non seulement à être juste, mais surtout à être terriblement attachante. Au bout du compte, Un Monde est un film qui est souvent dur, souvent brutal, mais aussi terriblement nécessaire, je pense. Dans le sens où ça choisit de mettre en avant... Un sujet de société qu'on a souvent peur d'aborder, surtout à un si jeune âge. Mais je trouve que c'est important de le faire et que Laura Vandel, bien au-delà de livrer vraiment un film qui je trouve est impressionnant de maîtrise et réellement impactant, arrive surtout à maîtriser son sujet et à faire en sorte qu'en tant que spectateur, on ressente le côté universel de sa thématique, au-delà de l'aspect peut-être un petit peu enfermé du monde qu'elle choisit de peindre. Mais vraiment, un monde de l'or avant si vous avez l'occasion de le voir foncer, c'est impressionnant, c'est hyper impactant, et c'est émotionnellement très à fleur de peau, donc je pense que ça réussira totalement à vous convaincre. A plus